Laisse-le, tu vois bien qu'il dort. C'est ce qui m'inquiète. D'habitude, il est moins calme quand on publie. Tu as ta lumière? Le groupe de combat numéro 1 de la 3e section doit se présenter au poste 1 en destination de Nancy. Le capitaine Barda de la 3e unité est attendu au poste numéro 4. Le capitaine Barda est attendu au poste numéro 4. Tu like Spinach Tu m'appelles Emile et toi Moi C'est pas vrai je sais, je sais. Alors il faut fêter ça Allez-vous un gâteau, Mylord Pas arrêté, pas d'étudiants arrêtés, pas décidé en Moyen-Orient, pas de grève de métro. L'aurore, demandez l'aurore. Dans quelques minutes à la télévision, un message pour le tueur de femmes seules. Dépêchez-vous, monsieur. L'aurore. pas une communication liée à mais nous devons de temps en temps prêter notre concours à des gens. Ah, essayent de lutter contre le crime et les criminels. Monsieur, les téléspectateurs ne vous connaissent pas. Il faudrait peut-être vous présenter à eux et leur expliquer clairement la raison de votre présence ici aujourd'hui. Ah, clairement, c'est pas facile. Non, vous savez, je suis un journaliste de la presse écrite. Et je suis ici pour parler de cet homme qui tue presque chaque nuit sans raison apparente. Il est bien évident que j'ai obtenu ces quelques minutes d'antenne... Grâce à une autorisation spéciale de la direction, mais aussi avec l'accord de la police, qui a bien voulu accepter cette expérience. Une expérience que je crois originale, puisque, à ma connaissance, personne en France n'a eu l'idée ou l'opportunité de la tenter. Le commissaire principal m'a même confié ses pièces à conviction pour l'occasion, les écharpes des cinq crimes déjà commis. Encore que le mot meurtre, comme les mots crimes et criminels que vous avez employés tout à l'heure, sonne faux en face de ces actes irrésonnés. Si j'ai dit que je savais pourquoi les enquêtes piétinent, c'est pratiquement à cause de ça. Cet homme n'a pas de vrai mobile. Il n'agit ni par intérêt, ni par vice, ni par mégalomanie ou quoi que ce soit d'approchant. enfin En tout cas, j'en ai de la ferme conviction. J'ai vu des gens qui connaissaient les victimes. Tous les témoignages sont encore. Les femmes assassinées étaient toutes malheureuses. Seules, désespérées et sur le point de commettre des bêtises. Et après, il reste que le de ça Allô une écharpe d'enfant oui, avec des petites franges. Il y a tout de même de quoi être troublé. Oui. Alors j'ai pensé qu'on oui. parler à cette Oui. Non, j'ai seulement baissé la télé. Oui, tu es gentille. Non, j'avais cours ce matin. Je lui pas de Il est parti hier. je l'ai mis à la porte. Courageuse, pourquoi Il serait non, parti de toute façon, tu sais. Un être de tels sans non. Raison. Sans raison oui, je le savais. Je il la voyait que chaque vous mercredi. Que vous Et que vous oui, je le savais, après... La semaine dernière, brusquement, il ne me supportait plus. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ces Attendre qu'il me le dise Non, non, ne viens pas Non, je dois partir C'est ça, au revoir non, non, ne rappelle pas, pas. Que Je suis ici pour m'adresser à quelqu'un en particulier, à quelqu'un dont j'attends qu'il prenne contact avec moi. Un homme qui, presque chaque nuit, c'est sans raison. Sans, sans raison Dans mon outil, je ne rien. C'est chose sans doute, mais assez pour qu'on puisse se confier à moi comme à un prêtre. Je m'engage à rester hors de la justice, à lui parler d'homme à homme pour lui prouver qu'il n'est pas un criminel. Pour cet homme, comme pour tous ceux qui pourraient m'aider à le joindre, je donne mes coordonnées. Je m'appelle Simon Dangré. J'habite 9 rue du Val-de-Grâce, Stendhal, 3358. Eh bien, nous vous souhaitons d'être entendus. Merci, monsieur Dangré. À vous, cognac G. Eh bien, vous ne vous en êtes pas trop mal tiré, vous voyez Je <rire> sais pas. Merci, première Tu as fait tout ça au flanc oui, bah, Pas tout à fait. Au fur et à mesure que je parlais, j'avais l'impression d'approcher de quelque chose. Tu m'as trouvé comment En tant que commissaire principal, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais j'avoue que tu m'as eu. Tu faisais sincère, sérieux. Alors Un vrai petit Saint-Bernard. Bon. Je suppose qu'on ne va pas sortir ensemble. Alors salut, on mmh. se voit lundi prochain. Oui, mais où ça devant Oui, en bas. Allez, le signe. Pourquoi pas Fais quand même attention. Je suis pas vraiment convaincu, mais en haut lieu, on l'est encore moins. Monsieur, ah le bien studio bien. où on enregistre, s'il vous plaît. Mais quel studio Il y en a beaucoup dans la maison. Et oui, mais vous savez, celui de l'émission, là, pour l'étrangleur. Ah, le journaliste Oui. Eh, écoutez, on va voir. Venez avec moi. Oui. Pardon. Monsieur Monsieur, Monsieur. Excusez-moi de vous importuner. Mais pas du tout. Je vous ai vu tout à l'heure à la télé. Je voudrais vous aider. Ah bon c'était idiot à dire comme ça, mais je n'ai rien à perdre. Je pourrais servir d'appât. Écoutez, cette idée est charmante. Faites-en un roman. Je suis sûr que vous écrivez très bien. Mais vous n'avez plus le choix. Il est là. Qui Où Je ne sais pas. Là, près de nous. Si j'ai eu l'idée de venir, pourquoi pas lui C'est logique, non Que vous le vouliez ou non, il faudra me protéger. À bientôt, monsieur. Il est pas mûr du tout. On va maintenant qu'on peut débrouiller Vous les mangerez demain et encore en les mettant bien dans ce mot. C'est à vous, La tomate, c'est à Alors 2,35,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 Tant que l'on vit de ses rêves, quand un bateau s'en va, on veut partir aussi loin. Je cherche sur le port un bateau qui m'emmène pour respirer enfin l'air de plus loin qu'ici. Je... Lorsque l'on a parlé trop de langues étrangères lorsqu'on a dit je t'aime, sans comprendre les mots rien. Il arrive parfois que l'on prenne la mer en écoutant la voix du dernier matelot. Restez. Venez par là. Qu'est-ce que vous voulez? Profiter de l'occasion? Peut-être. Ça vous avance à quoi de me voir retenue? Regardez. Je suis sûre que vous n'avez pas remarqué comme la nuit est belle ce soir. Faut pas mourir en pensant malheur. C'est pas juste. Essayez d'imaginer ce qui vous fait le plus plaisir. Je ne fatigue pas, de toute façon. suis pauvre. Rien. Je suis heureux. C'est ça qui t'a rendu heureux Non, je l'étais avant. Alors pourquoi Rien. C'est pour rien. Le tueur à l'écharpe a recommencé. Une femme étranglée près du pont de Charenton. La victime a été dévalisée. Son sac a été retrouvé près de l'écharpe. Complètement vide. Le meurtrier a aussi pris les bijoux. Voilà, madame. Demandez les détails sur le sixième crime de l'étrangleur. L'aurore, demandez l'aurore. L'aurore, demandez l'aurore. Demandez les détails. La victime a été dévaluée sur 5 ans qu'elle a de, de l'écharpe. Allô, Simon Dangré Oui. Je m'appelle Adna. Nous nous sommes rencontrés. Oui, je vois. J'ai peur. Faut que vous m'aidiez. Je crois que j'ai commis une imprudence. Mentez. Tu occupé tout à l'heure, à qui téléphonais-tu J'avais décroché, je prenais ma douche. Tu as rendez-vous ce soir Donc si jamais, tu viens me rejoindre Je ne peux pas. <rire> je travaille. moi. Je t'attendrai jusqu'à 10 heures. Inutile. Je voulais te dire, je ne suis pas voleur. Les journaux m'ont dit. Dans le fond, je réfléchis donne-moi un livre. prenez donc 2 kilos, ma bonne dame. Regardez comme elles sont belles. C'est toujours meilleur avec de la tomate. C'est trop pour moi, je suis toute seule. Vous les mangerez devant votre glace. Comme ça, vous serez deux. De voilà. votre derrière, prise à 4 km, la meilleure, madame. Ne fermez pas, je vous prie. Je, je fais du porte à porte. Et... Oh, si vous... non, madame, s'il vous plaît, madame. Vous, oh, si vous croyez qu'on va me recevoir, je n'ai pas vendu une seule écharpe. Les écharpes, c'est ça que vous vendez Oui. Les écharpes en laine mais Non, mais pourquoi en laine En soie. Elles sont pas belles, mais je n'arrive même pas à les montrer. Faites voir. La plus belle soie qui soit. C'est l'espoir qu'il vous faut. Je vous ai entendu tout à l'heure. et En plus, vous ressemblez à l'endroit avec cette barbe. Vous m'avez fait peur. Si, n'y a que ça. Sans elle, on ne me prend pas au sérieux. Non, mon écharpe Mais non, attendez Je vais vous inscrire. Mais pas avant la semaine prochaine. Pardon <rire> Non. C'était une demi dans un film. Vous avez été actrice Je suis. Vous aussi Naturellement. Comment ça naturellement Je suis naturellement comédien. Ça me sert dans mon travail. Un vieux rêve. Connaissez-vous un homme qui ne connaît qu'une femme Oui, certainement. Et un de vos amis, dites-moi son nom. Je n'ai pas de nom à vous dire. Et puis... Lève la tête, Père Dican. Quel est l'homme qui ne croit à rien Voilà. Je ne crois pas à la vie immortelle. Les religieuses t'ont donné leur expérience, mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Mais quel âge avez-vous 36 ans, 2 mois et 3 jours. Vous en paraissez à peine 29. Et 42 jours. Allez, vous avez gagné, je vous l'achète ce poulet. Je vous en achète, oui. mais après il faudra me laisser. Vous attendez votre amant Mais oui. oui. Et vous Vous êtes marié C'est une femme qui dessine le motif des écharpes. Sans très jolie, vous la féliciterez. Et vous êtes heureux Malgré le théâtre Ça n'a rien à voir. J'aime ma femme. Le théâtre n'a rien à voir là-dedans. Je n'ai pas de regrets. Je crois que j'aime le bonheur, tout simplement. À vous J'ai menti tout à l'heure, je n'attends personne. Je vis seule, toujours. Une femme ne peut pas vivre seule, c'est insurmontable. J'ai besoin qu'on me demande ce que j'ai fait dans la journée, qu'on me renseigne sur mon visage, qu'on déplace un meuble, qu'on goûte mes repas. Comment savez-vous mon nom Là, sur la porte, j'ai le temps. Qu'avez-vous fait aujourd'hui, Hélène J'ai perdu mon temps. J'ai perdu ma vie. Et si vous restiez Oui. Vous allez rester. Dites pas non, vous allez rester avec nous. Vous guinez-nous Je vous en prie. Pourquoi vous raccrochez toujours quand je vous appelle? Je raccroche toujours pour que vous me fichiez la paix. Fichez-moi la paix. Vous n'êtes même pas poli. Simon, je n'en peux plus. Je suis désespérée. Qu'est-ce que vous savez du désespoir? Qu'est-ce que vous pouvez savoir du désespoir? Oui. Bon, vous avez gagné. Qu'est-ce que c'est que ce mot, Gagner Mais pourquoi vous me recevez tout le temps? Qu'est-ce que vous cherchez? J'ai mon plan. Je suis sûr que ce type nous a vus. Il va me surveiller. Vous dites n'importe quoi. Non, non. Je le sais, il y a des choses que je devine, comme ça. Donc il me surveille, il me connaît presque. Je ne sais pas, mais je crois que je lui ferai moins peur que vous. Vous ne vous rendez pas compte avec vos grosses mains, vos manières brusques. Puisque vous voulez qu'il parle, il parlerait plus facilement avec moi, je vous assure. Vous êtes complètement folle. Hein? Bon, une fois pour toutes, je n'ai pas le droit de vous mêler à cette histoire. Je dois mener mon enquête tout seul. Encore un drôle de mot, ce n'est pas une enquête. Une investigation, tout au plus. Un délire schizophrène. Laissez les enquêtes à la police. Mais je suis policier. C'est pas vrai. Si. Puisque vous vous mêlez de tout, autant que vous le sachiez. C'est dégoûtant. Et ça, c'est pas dégoûtant. Alors, si tous les moyens sont bons, pourquoi pas lui Pardon ah Oui, pourquoi pas lui Pourquoi est-ce vous qui avez raison Et pas lui Si on ne comprenait pas des choses aussi élémentaires. apprenez moi Pas maintenant. Je m'appelle Anna. Vous me l'avez déjà dit. C'est vrai. Simon, je vous aime. Simon, le désespoir, je le connais. Je n'aime pas ça. Pas du tout. Il faut m'aider à vivre, Simon. Il faut m'accepter. Laissez-moi venir. Je ne vous gênerai pas. Je resterai près de vous sans bouger. Ou bien je poserai simplement ma main sur votre cou. Là. Je respirerai votre peau. Je la caresserai doucement. Que tu le saches avant tout le monde. Mesdames, à votre porte, sous les détails, sur les circonstances de l'assassinat, l'appartement de la victime vie est là, est de 48 heures. la police ne va pas, La est là, Allez-y, elle pas pas chère. Demandez Laurent. Laurent. Demandez Laurent. Pourquoi on s'est donné rendez-vous ici Parce que c'est beau est qu'on peut voir venir de tous côtés les éventuels suspects Parce que... Parce que tous les gars de ton âge ont la nostalgie de la Résistance. De quoi voudrais-tu avoir la nostalgie C'était une actrice assez connue dans le temps. Très belle. Heureusement, depuis quelques années, on l'avait un peu oubliée. Je me souviens, dans un film déjà ancien, elle jouait le rôle d'une femme de psychiatre, je crois. Elle était très bien. On ne sait jamais pourquoi les gens passent de mode. Tu as quelque chose à me dire, dis-le. Oui. Toutes ces femmes seules, traquées, et qu'on assassine par-dessus le marché, ça émeut l'opinion. Le patron est submergé de coups de fil d'insultes. On qualifie l'apparition du journaliste à la télé de mascarade. N'oublie pas qu'il y a eu deux meurtres depuis. Deux meurtres, ça ne change rien au principe. Le patron en a marre. Si au moins tu quelque chose à m'annoncer, pour le faire patienter. Rien. Tu sais bien que je me suis engagé à travailler pour mon compte. Bon. Trois jours. Je le prends sur moi. Et je peux pas plus. Merci. Je serai dans trois jours à la puce. Je vais à te rencontrer. Je devine que tu ne me crois pas. J'ai besoin de ta confiance comme j'ai besoin de ton aide. Mais je ne peux pas prendre de risques. Tu feras exactement ce que je vais t'ordonner. Villa Saint-Franbourg, au fond de la cour à gauche, sous la, la la cour à gauche sous la lessiveuse près du linge. Je te suivrai. Et au moindre geste que tu ferais pour alerter les flics ou les gens autour de toi, je disparaîtrai. Et tu n'entendrais plus jamais parler de moi. Sauf par les journaux, bien entendu. Centrale des emballages. Tu fais deux pas à gauche dans le béton qui tend pas du pilote. Mais j'espère que ce petit jeu de piste t'amusera. Page 443, à l'adresse soulignée, sous la tôle du coin. Parce qu'il n'y aura plus de message, je serai là. Je serai là. Qu'est-ce qu'on fait on reste là Tu préférais pas qu'on aille dans un bistrot Non. J'ai toujours imaginé notre rencontre ici. C'est très bien. Ça fait tout ce que je t'ai dit. J'avais intérêt à obéir. Obéir Pourquoi obéir Quel langage C'était ça, non Si on veut. Mais si. Je ne suis pas un voleur. C'est une invention des journaux. Non. Ce n'est pas une invention des journaux. Comment le sais-tu Je m'intéresse à ton affaire, non S'il y a vraiment quelqu'un, il faut le démasquer. Je l'aime. Il me salit. Il faut que tu m'aides. Je t'aiderai. Mais pourquoi tu t'agites comme ça Tu n'as pas confiance. Pose-moi des questions. Je répondrai. Chut. Bon, ça va être banal. Qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais Regarde-moi bien. Est-ce que j'ai l'air normal Pourtant, je le suis. Je suis obsédé par le bonheur. N'en ris pas. J'ai la maladie du bonheur. La nuit, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Les gens sont doux, ouverts, vulnérables, disponibles. Il n'y a plus de contraintes, plus de lutte pour la vie. Le temps non plus n'est pas le même. Il ne s'échappe plus. Tu ne peux pas savoir le nombre de gens qui se promènent la nuit. Tu choisis Comment choisis-tu Tu les connais avant Tu les mets en confiance Tu couches avec Mais non. C'est lorsque je les vois si malheureuses. Je ne peux pas supporter le malheur. Au fond, ces femmes, je leur rends service. J'avance leur mort de quelques heures à peine. Quelquefois, tu ne me croiras pas. Je la recule. Pourquoi toujours des femmes Ce n'est pas de ma faute. si Les hommes que je rencontre ne sont pas désespérés. Tu sais, je rencontre beaucoup de gens. Il y en a très peu qui retiennent mon attention. Mais l'écharpe, tu la prépares bien quand même. Pourquoi Ça, c'est mon secret. Peut-être plus tard, je te dirai. Et qu'est-ce que tu éprouves De la joie Non, rien. Je t'ai dit, je fais ça comme ça, sans y penser. Et après Après Je sais pas. Tu pense pas tellement. pas toi, n'est-ce pas Je te jure que non. Je ne pas pas supporté. Il faut nous séparer maintenant. Si jamais ils étaient à nos trousses, je veux pas que tu sois pris avec moi. Et tout le monde sait que j'étais à ta recherche. Si t'en laissais faire à la télé, c'est parce qu'ils comptaient que tu me dénonces. Mais tu l'as pas fait. J'avais aucune raison de le faire. C'est très bien. C'est très bien comme ça. Je voudrais que tu t'arrêtes. Quelques jours au moins. Tiens. Je t'en fais cadeau. Tu voulais me tuer parce ce que tu veux. Simon Dengrais Simon, oui. Dengrais. Alors comment Thierry. Inspecteur Simon Thierry. Simon Thierry Dengrais. Cheveux noirs. Oeil noir. Nez fort. 1m82. 79. 85 kilos. 87. Signe particulier, sauvage, brutal, maladroit. J'ai 42 ans, 20 ans de métier. C'est pas accaparant, tu sais. Fermé. Difficile. J'attendais l'occasion. Le temps passé, les femmes me faisaient peur. Je te faisais peur, moi Oui. Je suis ta première femme. dis le moins que je suis ta première femme, Je fait. Pourquoi me poursuis-tu Ça m'a rien fait. Laisse-moi en paix, je te laisserai en paix. Je te tuerai si tu continues à voler ces femmes. Un jour, j'ai cet événement de te joindre au téléphone, je ne sais plus que penser. Et puis hier soir, j'ai à nouveau croisé Florence. Pauvre Florence, elle usait sa vie en dansant pour se punir d'avoir préféré l'argent à sa vocation. Après, j'ai attendu dans l'ombre et il est arrivé, le chacal. Il profite de mon crime et il a blessé mon chien. Tu m'avais promis, Simon. Je ne peux plus attendre. Si tu ne fais rien pour moi, j'ai peur de me mettre à tuer au hasard comme un vulgaire assassin. Euh, Yamil Tu vois. Trois jours bon Dieu. La PJ. Moi, le lycée. Je crois que tu étais en vacances. Si, j'ai cours de temps en temps. Alors, tu l'as rencontré Qui Où Je ne plaisante pas, Simon. S'il a pu venir jusqu'ici, il a pu interroger des gens. Savoir que tu t'appelles Thierry. Mais tu ne m'as pas compris. C'est mon vrai nom dans le gré. On appelle Thierry à la BJ, depuis la Résistance. Tu n'as pas confiance en moi Si. Mais tu ne me diras rien. Tu as ta liberté, mais tu te compliques la vie, crois-moi. La vraie liberté, ça demande un cadre. Comme ça, on n'en fait ni trop ni pas assez. Et ça n'empêche jamais rien. Je ne peux plus rien faire dans le système de la maison. Tu veux dire dans la légalité C'est pas le con, Simon. Dis-nous ce que tu sais et laisse tomber. Non, je te dirai rien. Mais c'est pas seulement pour ça. J'ai jamais eu de vie privée. Avant, ça ne me gênait pas, maintenant, oui. C'est nouveau Oui, nouveau. Eh bien, tant mieux. Ça te fera une bonne raison d'oublier cette affaire sordide. J'ai l'impression que tu allais te mouiller dangereusement cette fois. Je te remercie de l'intérêt que tu me portes. Pas de l'intérêt, c'est de l'amitié. L'amitié, la complicité, oui. Les gueuletons, les boîtes, les filles, la mise en confiance, vous appelez ça. Mais partout, ça aide à se connaître, hein Tu t'enfermes. Je t'assure que je peux t'aider, il y a longtemps qu'on se connaît. Si tu me donnes une petite indication, j'y verrai plus clair. Je suis sûr qu'il y a encore un moyen quelque part. Mais enfin, j'aurais pu venir ici foutre mes pieds sur ton bureau, pisser sur tes dossiers, lacérer tes rideaux. Tu me l'aurais demandé tout de suite, ma démission. Très bien. J'appuierai ta demande. Inutile de penser à une quelconque protection. Tu sais bien que ça ne servira à rien. Monsieur l'inspecteur Mon ami, quel temps vous hein vous me partez en vacances Si on veut. Oh mon Dieu. votre parapluie. J'allais l'oublier. Au revoir. Inspecteur. Le commissaire Mélès, c'est lui Ah non, c'est l'inspecteur Thierry. Tant pis. Merci. Service Que vous me voulez Vous êtes bien Mademoiselle Cargriff Anna Cargriff, oui. La maîtresse de Simon d'André. Ne vous inquiétez pas, je ne cherche pas à vous nuire. Je ne suis pas inquiète. Je cherche même à vous aider. À m'aider, moi Qui êtes-vous Peu importe. Mon destin s'est trouvé lié au vôtre par hasard. Je sais où habite les trangleurs. Je peux vous donner son adresse. Et contre quoi exactement Contre rien. Ne vous asseoir, je vais attraper un torticolis. C'est pas facile à aborder. J'ai essayé le mystère. D'habitude, les femmes même ça. Vous croyez Puis-je me méfier On peut vous surveiller. Et vous, non Pour bon, moi, je passe partout, je sais tout. Personne ne me connaît. Personne un Peu de gens. Vous êtes un drôle de bonhomme. On peut prendre les choses comme ça. Vous prenez un sandwich Non. Je l'ai fait moi-même Je sais. Vous savez tout, hein Je m'efforce. Je vous plais. Oui. Pourquoi me donner cette adresse à moi pourquoi pas à Simon J'aime pas les flics. Et puis Simon ne m'inspire aucune confiance. C'est marrant. Ça vous intéresse pas tant plus Bien sûr que si, ça m'intéresse. Je commençais à me sentir tout à fait inutile. Mais je voudrais savoir ce que vous attendez en échange. Je vous l'ai déjà dit, rien. Vous m'avez vu, ça suffit. Ça suffira peut-être s'il n'est pas trop tard. Trop tard pour quoi Trop tard pour moi. Je crois savoir qui vous êtes. Eh bien, oubliez-le. Maintenant, il faut l'oublier. C'est dommage. Vous êtes très beau. Très, très beau. Vous y restez au fond d'une cour. Il y a une connaître en rond. L'amour disparaît. Elle s'en va en emportant ses couplets d'amour et le silence C'est cassé, maintenant il fait une pièce de sang. Voilà, c'est 300 francs. Garde ça et ma parole, tu es con. Ou 300, pourquoi 300, tu es con ou quoi Allez, tu me donnes Choisis une bonne chanson. Ça va être. Je viens de payer un martini, mais j'ai mal au Ça n'a pas de pâte, toi. C'est moi qui en C'est la chanson d'amour. C'est la chanson de <rire> Pas venu, Lucien Non, je l'ai pas vu ce soir. C'est la chanson espoir. Je te dis, en fait, j'aime pas ta façon de quoi <rire> Ta façon de. Il faut te coucher, Astorce. De toute façon, chanson, je... <rire> Tu vois ce que je veux dire et Moi, je sais rien de ce que tu me dis. Chanson, hey, tu viens avec moi demain Non. Parce que moi, une autre fois, je marquerai le coup, tu comprends Je marquerai le coup. Alors, tu viens demain avec moi Non, non. trop tôt. Chanson, trop ah, il faut se lever tôt, être en forme. Le matin de bonheur, c'est le bon moment de la vie, on va au boulot et tout. Non, Dans les plumes. Elle est là entre des tubes déchirants. Mais tu ne vas pas faire des choses comme ça. T'occupe pas, je sais ce que je fais. Allez, va te coucher. C'est la chanson. C'est la chanson. Ouais, ouais, pas la peine. Allez, va te coucher, je viendrai chercher moi. C'est le film du creux d'un peu. La chanson, pas C'est la chanson. Dans un dessert. C'est la chanson. Pardon, monsieur, la station de métro la plus proche, s'il vous plaît. Il n'y a plus à cette heure Je rue Rousselet. J'ai dû m'égarer. C'est loin Je ne connais pas. C'est que ma chienne est toute seule. Elle s'appelle Oulla. Prenez un taxi J'habite tout en haut. Il n'y a pas de vis-à-vis. -vis. Vous comprenez Il faut pourtant que je trouve une solution. Comme ça tous les soirs. Et elle habite de l'autre côté de la place. Elle n'est pas folle. C'est une façon autre de lier conversation, d'occuper ses soirées. Quelquefois ça marche. Mais vous devez la connaître. de mémoire, hein. J'étais étonnée de plus te voir dans les parages. Ça m'a pris d'un coup. Je tiens plus en place. J'étais en corridor dès le matin. Tu veux pas me dire que en as encore après moi Je dirais pas ça, non. Qu'est-ce que tu cherches Un Non, un gars. Un gars Toi Oh non, tu te fous de moi. Mais non. Il y a longtemps que je tourne autour. Déjà au régiment, une ou deux fois, j'étais comme troublé. Et plus rien pendant 30 ans. Il regarde par-ci, par-là, je me détournais. Alors, puis un jour, ma femme s'amusait avec moi, elle m'a fait une feuille de rose. Je suis parti aussitôt. Elle s'en est rendue compte, elle a recommencé. C'est elle qui m'a dit, tu devrais essayer. Je peux pas me taper un arabe, quand même. Je sais pas comment m'y prendre. Mon pauvre, Elle est plus jeune que moi, ma femme, et j'aime bien avec elle, tu comprends Ça n'a rien à voir. Elle est instruite et tout, ouais, moi, Alors, on cherche le grand frisson. Il fait doux. Une nuit à trouver l'âme, sœur. Mais faut savoir encore où. Pour bon, 10 mille balles, ça te va Moi Mais non. Je regrette, c'est mon prix. Et maintenant que ça te plaise ou pas, tu veux me les filer ces 1000 balles Parce que ça fait maintenant que j'ai repéré ton petit manège. Je n'ai rien fait de mal. Tant pis, fallait pas tomber sur moi. Allez vite le fric ou je te mets la gueule en chou-fleur, t'entends Bon, pour cette fois, ça va, parce que je t'ai jamais vu ici. Et si je te reprends, tu l'as, ta danse. Choisis, hein. Moi, bon, les pédés, j'aime pas ça, t'as compris Eh ben, madame Elizabeth, vous mangez un petit peu, hein, vous fumez trop, oh, c'est pas bon pour la santé. Merci, madame Jeanne. Ça va refroidir, comme d'habitude. Allons, mesdames, à table Vous ne revirez pas, hein Et toi, la fouillette, si tu veux ton jambon, c'est pas la peine de ne pas vouloir me déranger. Après, ce sera trop tard. Oui, madame Jeanne, j'arrive. Et toi, beau blond, t'en veux pas aussi, du jambon Ah, parce qu'en plus, vous faites de l'esprit. Vous êtes fiers de vous, peut-être Ça se pourrait. Et toi, qu'est-ce que tu en penses Je pense que vous salissez le paysage, bande de dévergondés. Encore un qui a des problèmes avec sa maman. Vous auriez mieux de travailler en usine, ça serait plus propre. Alors Claire, tu attends le prince charmant. Minute. Hey, tu en as mis du temps pour arriver. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Vous devez vous tromper. Plus n'importe, je m'appelle Claire. Claire comme le jour, ça te dit rien Comme le jour. Trompe-compte Voilà où j'en suis. Alors, tu viens Non, merci. Tu diras merci après avec un petit billet. Je te connais, toi. Fais voir un peu il y a longtemps. Je suis tellement vieilli. Non, c'est pas ça. Vous êtes plutôt mieux. Non, c'est pas possible. Je crois que c'est marrant, pas un vrai client ce soir. Juste un petit truc en passant dans un coin de porte. Venez. C'est par là, l'hôtel. Non, c'est par là. Euh, venez, quoi. Bon, après tout, je m'en fous, mais tu perdras comme à l'hôtel. Oui. C'est le parcours du combattant qui me fait faire. Oui, je te lâche plus. Fatigué? Non, oui, Non, je peux plus. Sans homme, il y a pas de risque avec un homme. Pour que ça rapporte, il faut faire des miracles, enfin je veux dire. des performances. Oh, j'ai des jambes en bois ce soir. Je te plais plus Qu'est-ce qu'il y a Pas d'argent On peut avoir des faiblesses. Ce soir, j'ai plus envie d'un homme, peu de fric. Le fric, l'oseille, le pognon, le grisby, j'en ai marre. Les sous, c'est plus joli à dire. Hein qu Est-ce que t'as le cœur qui bat Qu'est-ce que c'est, ça ça doit pas avoir froid avec ça, ça ton petit frère ce truc-là Qu'est-ce que vous voulez c'est ce qui me ferait plaisir. Mais qu'est-ce que vous voulez Mais qu'est-ce qu'il va Salut Moi aussi, je sais qui vous êtes. Il fallait que je vous voie. Je n'en pouvais plus de mentir à Simon. C'est terrible de mentir, vous savez. Oui, c'est terrible. Je suis très émue de pouvoir vous parler. Tout à l'heure, je n'ai pas osé. Vous aviez l'air si triste. Les autres fois non plus. Les autres fois Oui, au marché. Et puis, quand on s'est croisés à la cabine téléphonique. Mais vous, vous ne m'avez pas remarqué. Si. C'est vrai Je vous surveillais depuis le début. Je m'en doutais. J'étais sûre que vous étiez là. Vous mentez. Pourquoi pensez-vous que je sois allé attendre à la télé Vous êtes la maîtresse de Simon. Mais c'est vous que je cherchais. Je n'avais que ce moyen pour arriver jusqu'à vous. Il faut que je me venge. Il n'est pas nécessaire de me tuer pour cela Je regrette. Il faut que je vous tue. Il faut que je vous tue. Il faut que je vous Vous vous appelez Emile, n'est-ce pas Laissez-moi vous aider. Tiens, Tiens madame Tiens Jeanne. Tiens-moi ça, toi, et puis, pas quand c'est plus chaud, hein c'est Une infusion de romarin. Avec ça, demain, tu pisseras comme une truque. Chahutez <rire> <rire> pas, madame Jeanne. On est en plein est conseil, si tu C'est alors, c'est toi l'étrangleur ou c'est pas toi Non, madame. Je sais pas de quoi vous parlez. Ouais. Tout à l'heure, de te en servir merde, tu vas voir. Je tu n'as rien vu Qu'est-ce que tu foutais là, alors J'étais avec un ami. <rire> J'étais avec un ami Tu es sûr que t'es pas lui, hein Non, c'est pas lui. C'est l'imperméable qui m'a trompé. Oh, tu n'avais pas ce regard-là. Tremble pas comme ça. Va pas te refiler aux flics, c'est pas notre genre. On ne peut pas te laisser comme ça. C'est pas clair. Alors, les flics, qu'est-ce qu'on fait Moi, j'ai une idée. Oh, une idée, elle elle a une idée. La fumée est parlé au type qui a parlé à la télé. Télé Simon d'engrais Simon d'engrais Qui c'est son numéro est son numéro Stendhal 33 58. J'attends C'est toi ou c'est pas toi Perdez votre temps Et l'autre, c'est pas complice Perdez votre temps, je suis pas un Écoute-moi bien. Je ne te poserai plus une seule question. Tu répondras quand tu en auras envie. Défends-toi, bon sang. Si tu ne mentais pas, tu ne te laisserais pas tabasser. Les coups, je m'en fous. Ça s'arrête tôt ou tard. Je préfère ça à la prison. Tu n'es qu'une moitié d'homme. Un trouilleur. Je suis lâche, c'est vrai. Mais J'ai jamais vraiment peur. J'aime pas agir, c'est tout. Allez, viens par là. Allez, allez, ta salle Qu'est-ce que tu es foutu dans ce terrain de vague. Moi Vous le savez bien, non C'est pour le plaisir que vous m'avez tapé dessus. Vous n'allez pas me faire croire qu'il vous a rien raconté Qui ça, il C'est pas plein à vous lorsque vous l'avez rencontré à Ivry bah, C'était vrai, cette histoire. C'était pratique, j'avais qu'à le suivre. J'aime pas le risque. Là, tout était préparé. Il Y avait qu'à se baisser. Vous allez me garder Ça dépendra. Je vous prie rien que je le dénoncerai pas. Comptez pas sur moi. Vous pouvez reprendre vos coups, ça vous fait tellement plaisir. Ça ne changera rien. Allez, passe devant. Oui Tu m'as menti, sinon ce n'est pas bien. Je comprends rien à ce que tu veux dire. Je t'ai vu qui des orfères. Alors bon, tu toi aussi à la PJ Moi je savais déjà. J'y allais pour démissionner. Je ne t'ai pas vraiment menti. Je ne te crois plus. Ton petit copain est là chez moi. Tu peux venir le récupérer. Tu vois, j'ai qu'une parole. Je ne te crois pas. Parle lui. C'est vrai, il m'a eu. Alors Tu me tends un piège, hein Non. écoute moi je n'ai pas été très gentil non plus. Tu m'écoutes Oui. Ta maîtresse est chez moi. Je l'ai tuée. Il y a longtemps que je la suivais. J'avais tout prévu. Tu as de la peine Tu souffres beaucoup Tu as eu tort. Il le fallait. Maintenant, si tu veux, je peux venir. Je t'attends. Tu veux ta liberté Tu veux partir d'ici libre À quel prix je te laisse une chance. Une seule. Il faut que j'y aille. Simon et moi, nous devons prendre une décision importante. Il est gentil, Simon. Il ne veut pas de vous avoir tué. Il n'était même pas triste. Ah oui, si, beaucoup. Mais... Il ne m'en veut pas. Vous ne m'emmenez pas Non. toi non plus. Tu restes pour regarder. Anna. Anna. Combien de femmes as-tu tué, Emile Sept, huit, neuf Combien y en aurait-il eu encore Mais c'est fini. Je ne peux plus tuer. Bonjour. Pour une fois, tu combattras à armes égales. Elle n'en est pas morte, je t'ai menti. Je voulais me venger, faire du mal. Quelle raison j'aurais de te croire? Évidemment. Elle est chez moi. Avec mon chien. Tu joues ta liberté. C'est ça que vous attendez de moi. Attends, tu es libre. <rire> N'est-ce pas? Oui. Dites-le moi. Je vous aime. Quelle étrange petite fille vous avez dû être. Je n'ai pas eu d'enfance. Je, je n'aime rien. que je fasse. Je me laisse étrangler.